Le médiateur familial accompagne les membres de la famille qui traversent un conflit euh, ou des difficultés. Euh, L'objectif, c'est vraiment de permettre aux membres de la famille euh, de se rencontrer, de parler et puis surtout de prendre des, des décisions. L'idée, c'est quand même déjà de rétablir un, un dialogue apaisé. Euh, le médiateur familial, c'est un tiers qui est neutre, impartial et indépendant. C'est une posture qui est, qui est très particulière, celle du médiateur. Il peut intervenir dans plusieurs domaines, le médiateur familial. Il peut intervenir pendant, après ou pendant une séparation. Il peut intervenir dans des relations parents-adolescents, dans des conflits entre les grands-parents et les parents. C'est aussi des médiations de fratrie ou de la médiation successorale. Il faut savoir que le médiateur familial, il peut intervenir en libéral, voilà. Euh, ou alors il peut travailler dans des associations euh, conventionnées, où voilà. euh, le service de médiation familiale est un, un service conventionné. Alors personnellement, c'est une reconversion professionnelle. Il y a beaucoup de médiateurs familiaux pour qui c'est une reconversion. Euh, donc euh, mon diplôme initial est un diplôme de sciences politiques. Euh, le diplôme euh, qui prépare à la médiation familiale, c'est un diplôme d'État, le diplôme d'État de médiateur familial. Euh, ce diplôme euh, se prépare euh, alors à Lyon, euh, à l'ESSSE, voilà, euh, euh, à Vèze et puis euh, à l'ISF. Euh, c'est un diplôme qui se passe en deux ans. Euh, il faut déjà avoir un niveau euh, avant de, pour, pour intégrer euh, le, di le diplôme d'État. Euh, voilà, c'est un diplôme où on va préparer et de la théorie et de la pratique. Alors c'est un métier où on est en relation euh, avec euh, les autres. Voilà. Donc euh, moi ce qui me motive tous les jours, c'est de savoir que je vais rencontrer euh, des gens différents, qui vivent des situations différentes, que je vais pouvoir euh, les accompagner dans, dans ce qui traverse. Voilà. Euh, donc c'est le moteur c'est ça en fait, c'est la rencontre. Alors, j'avais pas beaucoup d'idées de ce que j'allais vraiment euh, rencontrer dans, dans, dans ce métier-là, euh, concrètement, voilà. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a une réalité, euh, voilà. En tout cas, euh, euh, ce qui correspond, c'est euh, le lien, voilà, le lien avec, euh, avec, euh, avec euh, les, les gens voilà, qui viennent, euh, je ne je, voilà, je, je sais pas si j'imaginais vraiment quelque chose. Je crois que c'est le genre de métier où il faut, les, il faut le vivre. en fait. Pour, euh... Alors la question des stagiaires, c'est une vraie question. Hein. <rire> euh, c'est compliqué pour, pour moi dans la mesure où quand on prépare le diplôme d'État de, de médiateur familial, euh, on doit faire un stage euh, avec un médiateur familial diplômé d'État. Donc c'est vrai que du coup la priorité pour nous se porte euh, voilà sur sur euh, sur ces étudiants-là euh, parce que sinon ils sont coincés pour passer leur euh, leur diplôme euh, après c'est pas une porte fermée pour moi parce que ça peut dépendre si c'est un stage d'observation de, de quelque temps euh, si c'est des petits stages courts si c'est euh, pourquoi pas sur les stages longs c'est vrai qu'il y a une priorité euh, clairement qui est donnée au diplôme d'état. C'est euh, indispensable. <rire> on ne devrait même pas se poser la question d'ailleurs. Il y a des pays où on ne se pose pas la question, hein. euh, comme au Canada par exemple. Euh, donc euh, oui, oui, oui c'est très, très important. Euh, donc de toute façon, tout ce qui peut faire lien entre la vie professionnelle et la vie étudiante, euh, il, voilà, il faut essayer de le développer. Je ne sais pas si je suis légitime à donner des, des conseils ou quoi que ce soit, mais j'aurais euh, envie de dire, euh, faites quelque chose que vous aimez, quoi. Vraiment, faites quelque chose que vous aimez et, et accrochez-vous à, à ce qui vous plaît et, euh, et à ce qui vous fait vibrer. voilà.